Bonne année Bonne année 2014 Je vous souhaite une très agréable année 2014, pleine de projets, de rencontres, de belles surprises. Et pour ceux qui étudient le français, je vous souhaite de grands progrès en langue française